bonjour connectez-vous Bonjour, bonjour, c'est la vidéo la plus importante de votre vie, parce que je vais vous donner, je vais vous donner des informations par rapport à vous-même, vous ne savez pas encore qui vous êtes. vous savez nous sommes des, des êtres de lumière et dans votre ascension il y aura des gens qui vont j'enseigne beaucoup sur euh, la jalousie des gens parce que je veux que vous vous habituez à ce que les gens soient jaloux de vous vous devez vous habituer à la jalousie des gens Quand tu t'habitues à la jalousie des gens quand tu vas en fait tu vas te laisser monter en paix parce que quand ils vont faire la jalousie tu seras plus choqué ou surpris genre mais pourquoi ma mère mise se comporte comme ça soit, lors de son mariage je l'ai pourquoi quand c'est moi qui me marie parce qu'en fait elle est jalouse parce que tu te maries avec quelqu'un qui est plus beau que son mari elle voit que vous êtes beau bon ensemble vous allez avoir plus d'argent ou il est plus riche que son mari à elle donc, il y a des choses, vous allez commencer à accepter. Donc, je viens préciser qu'il y a des personnes qui vont utiliser mon, ma, une page qu'ils ont créée qui ressemble à la mienne pour venir vous exhorter et stocker de l'argent. Voilà. Quand vous voulez envoyer l'argent, à quelqu'un demandez toujours, on vous donne des preuves. Vous pouvez faire des appels vidéo pour montrer que c'est moi. tout sur facebook et oui, il y a un inbox où vous faites des messages donc soyez prudents par rapport à ça si vous leur donnez votre argent, c'est votre problème Le voilà que je vais mettre leur numéro et je crois que vous connaissez que je suis pas au Bénin je ne suis pas au Bénin je suis jamais passé au Bénin donc quand quelqu'un m'a t'envoyer le, le, le truc de Western Union va te dire ville Bénin ou c'est quoi la je sais même pas quelle ville du Bénin il faut faire attention Ok. Allez que je précise ça je demande la présence de nos ancêtres, de vos ancêtres. Annie, je ne vais pas dire avec ta préoccupation. Je suis là pour enseigner. Donc, tous ceux qui ont besoin sur TikTok, vous avez toujours besoin d'aide. On met les vidéos, vous ne regardez pas. Je suis Venu vous donner des informations aux choisis. J'ai un message, que je dois vous passer. Donc, vous êtes, j'ai plein de vidéos sur TikTok et sur Facebook qui vont vous aider. Allez regarder mes vidéos. Voilà, Donc je viens enlever tout mauvais oeil qui vient pour euh, contrôler cette, euh, cet espace que je viens de créer. Je déclare l'abondance dans vos maisons, dans vos esprits. pendant que je parle, que la pauvreté sorte de votre corps, de vos pensées, et que vos pouvoirs soient activés. Au nom de Jésus. Amen. Donc, vous êtes invité à entrer dans la 5D. C'est quoi la 5D? C'est une dimension. 5D, c'est une dimension. C'est une dimension dans laquelle euh, je vais vous donner les caractéristiques. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, c'est quelque chose qui, entre, qui est à l'échelle planétaire. Je pense train de faire la pub d'une boisson ou bien d'un groupe ou bien d'un service. Je vous dis ce qui se passe dans votre corps. Et que tu sois à Bafoussam, que tu sois à New York, que tu sois à Paris... Que tu sois au couette Si ton corps, tu touches à ça, tu penses que ce corps-ci, il y a la chair sur ça. Le monde est soumis à un changement de dimension. Et ce n'est pas tout le monde qui va passer là-bas. Vous savez, quand la Bible parlait de l'enlèvement, les gens ont pris ça de façon littérale. De façon linéaire. Oh, ça veut dire que euh, tu seras comme ça avec ta copine ou bien tu seras dans le lit avec ton gars, en train de dormir, ou bien en train de faire l'amour. Et puis, tchou, il aura disparu. Oh my god, il est où Oh my god, il est où Non. vu que le bouton de ma chemise est ouvert. Tu vois mon sous-vêtement, tu Donc si je vois mon sous-vêtement, tant mieux. c'est quand même bizarre que euh, je chante et quelque chose et que tes yeux soient seulement là-bas. Tant bon, mieux pour Vous allez, euh, vous allez commencer. Ça se passe même déjà sur moi, à ressentir l'envie de quitter votre boulot. Vous allez ressentir l'envie d'arrêter certaines choses qui vous attachent physiquement quelque part. Je vous dis bien que la Bible est en train de se réaliser. C'est juste que les gens ne savent pas lire les signes. Tout ce qu'on vous a dit, moi je me rappelle à une époque, le pasteur d'une église partait avant, il nous faisait, on vient à l'église à 17h le dimanche, on croit qu'on va avoir un service. Il nous fait asseoir, il nous montre oh, comment euh, certaines sectes sont en train de prendre les gens. Comment est-ce qu'ils ont les gens avec la musique. Oh, comment le diable en est en train de venir sur la terre. Et tout ce qu'il faisait à ce moment c'était de mettre... C'était de mettre la peur. C'est tout. Que la peur dans mon esprit. Je ne sais pas pour les autres, mais moi, j'avais peur, j'avais dit ok. Si le monde est en train de finir à l'eau, ça veut dire que peut-être une vie même plus non. Right? S'ils si sont en train de prendre le monde en otage, s'ils sont en train d'empester nos âmes, et s'ils sont en train de nous prendre, nous amener en enfer, autant mieux qu'on meure, ils vont tout de même dépenser suicider avec leurs enseignements. Et... Vous allez devoir faire un choix. Et ce choix est très facile. Je ne veux pas vous dire que oh, ce sera difficile. C'est un choix qui sera facile. Plus tôt tu le fais, mieux tu te portes. Beaucoup d'entre vous, tu te pointes au bureau comme ça. L'esprit te dit arrête. Arrête. Pour certains d'entre vous, tant que tu n'arrêtes pas, tu ne connaîtras pas pourquoi on t'a demandé d'arrêter. Ou ce que tu vas aller faire quand tu vas arrêter. Ne vous inquiétez pas, je sais que vos, vos familles vont venir vous dire de ne pas me suivre. Si votre esprit vous, vous dit de me suivre, suivez-moi. Si votre esprit vous, vous dit de ne pas me suivre, pardon, partez. Vous savez vous-même que je suis la seule page en ligne qui ne cherche pas les abonnés. Je ne cours pas derrière les abonnés. Je vais être très bien, Merci. Donc, vous aurez... Tu as sans ça, papa, tu vas me rêver. Hein. Tu vas te voir dans une autre vie, dans un autre pays. Et quand tu te réveilles, donc je dois partir, tu dois être réceptionniste, tu dois faire nettoyer les, les, les blancs là, je sais pas, les vieux là, ça ne donne pas dans ton esprit. Bonjour les Gones de Dieu. passer le temps à chercher l'emploi. Les gens de la 5D, je vais donc vous donner les caractéristiques. La 5D, c'est une dimension, c'est un mode de vie. Les gens de la 5D ne gagnent pas leur argent comme tout le monde. Les premières personnes de la 5D sont les personnes qui ont... Euh, à un moment, sur YouTube, il y avait beaucoup de pubs. À 5D, tes affaires ne marchent pas, c'est bien. Tu as compris. Cette vidéo, ce pas pour tout le monde. Donc si tu m'as écouté depuis trois minutes, tu ne comprends pas ce qu'il dit, s'il te plaît, tu sur le petit rétine. Rien n'est plus compliqué que quand tu commences quelque chose de très sérieux et quelqu'un qui ne comprend rien du tout vient. Il veut que tu laisses, le laisses reprends encore la conception, la leçon numéro 20, euh, 23, alors que tu as à la leçon numéro 5, 43. Tant que vous ne vous concentrez pas spirituellement, vous n'allez pas entrer dans cette dimension. Je rappelle que je n'interprète pas les rêves aujourd'hui. Je suis en mission pour vous enseigner principalement parce que beaucoup d'entre vous, vous êtes en train de vous réveiller. Votre ADN est en train de s'activer. Je sais que vous aimez quand on vient vous donner les biscuits, les biscottes. Je suis en train de vous apprendre à préparer de la nourriture consistante. Oh, j'ai rêvé ceci, ça, dis-moi, dis-moi. Oh, dis-moi, dis-moi, dis-moi. Il s'est bloqué dans mon mariage, ma belle, mais dis-moi, dis-moi, dis-moi. Quand vous restez là-dessus, vous ne pouvez pas passer dans la dimension dont je suis en train de parler. Et je précise que cette dimension n'a rien à voir avec le, le statut de tes parents. Ça n'a rien à voir avec l'école dans laquelle tu es parti Ça n'a rien à voir avec le quartier où tu es né, où tu as grandi. Ou encore même là où tu te trouves actuellement pendant que tu m'écoutes. Tu peux être à Badoun, à Baganté. Tu as des revenus qui te dépassent pour quelqu'un qui est à Washington, qui travaille dans, dans l'une des tours, ou qui travaille à Wall Street. Très peu de personnes comprennent ce que je dis. Les avantages d'entrer dans la 5D, c'est que ça va changer ta vie et ça va changer la vie de tes enfants. Tu pourras payer l'école de Avat. tes enfants vont aller à Avat. Je vous le dis, c'est pas de la blague. Il y en a parmi vous, tu viens de Bafoussam au Cameroun. Tu pourras payer cash Havad pour tes enfants. Cinq enfants à Harvard, tu payes. Parce que tu es en train de changer la lignée de tes, de, ta, de, ta, de tes générations. Tu es en train de changer, oh là là, je sens tellement ça dans mon esprit. Quand tu grandissais, tu même pour, pour partir en Europe, c'est toi-même qui as économisé ton argent. Maintenant, dans la dimension dans laquelle tu es, tes enfants ne connaîtront plus jamais cela. Dans ta famille, personne n'était connu. Tu es sur le point des dons. Tu ne sais pas comment, mais depuis quelques jours, ta, tes, tes vidéos sont en train de prendre. Tu es en train de devenir célèbre. Tu n'as pas mis ta main quelque part. C'est la 5D. Ça, c'est la 5D. Si je ne vous l'annonce pas, vous n'allez pas comprendre ce qui vous arrive. La 5D, ce n'est pas quelque chose que tu partages avec les gens. Tu sais pas de convaincre quelqu'un. que ton mari ne va pas comprendre. Tu as fait quatre enfants avec un homme, vous êtes là, ou avec une femme. Depuis six mois, tu, tu... je parlé avec une dame hier, elle me dit qu'elle vit en Espagne. Vous connaissez les conditions de l'Espagne, vous connaissez les conditions de pays comme l'Italie, l'Espagne. ces pays, pays là où c'est... Elle a perdu son emploi, elle a dit à son mari que je, je vais porter mes économies pour investir dans le business -y. Il dit, ah, en tout cas, non, moi, tu sais. Elle me dit qu'elle se fait 20 000 euros en trois mois. Et depuis un an, elle vit de son business qu'elle vient de commencer. 20 000 euros en trois mois. Après avoir commencé avec un fonds de commerce de 2 000 euros. Sur un an. La 5D se balade en ligne. C'est là partout. En passant, merci à ceux qui ont partagé mon direct. Merci beaucoup. Ouais. Les gens de la 5D sont très généreux. Très généreux. C'est pas comme les Camerounais qui disent « Ils connaissent là où il y a un boulot quelque part là. » Il cache, il ne dit à personne. Les personnes de la 5D, en fait, plus tu donnes, plus tu reçois. Plus tu montres, plus tu aides. Il y a des personnes qui sont venues, parfois, me dire que je partage trop de contenu sur ma page. Pendant que tu donnes, tu me dis que vous ne pouvez pas savoir combien combien me revient. Je me dis que Vous devez confier confiance à l'univers. L'énergie que je mets dehors, c'est l'énergie qui me revient. Et ça revient sous forme d'argent. Pour les personnes de la 5D, vous avez de la vous aimez beaucoup les voyages. Beaucoup. Ok, Zingy Michel, tu as, tu commences déjà à voir les, les bienfaits de mon lavage et de mes conseils. Super. Si je te fais un lavage du mois passé, chaque mois il faut faire un lavage. Tu vas voir comment ta vie va changer. Tu fais un lavage à distance chaque mois. Le travail spirituel que vous venez de commencer. Soyez fidèles. La dîme, soyez fidèles. Vos produits spirituels, achetez. Donc les personnes qui sont dans la 5D, c'est quelque chose que tu as toujours su depuis que tu es petit. que Tu étais dans la maison en terre battue. J'ai grandi dans une maison où on partait souvent derrière. On creusait la terre comme ça, là, on mangeait. Parce que la maison était en terre battue. Bonjour, Armanda. Donc, on partait à l'arrière. on avait un peu faim là, on creuse comme ça. Là. On mange. Peignez il n'y a pas de souci. Quand tu veux le lavage, du moins. Tu envoies les photos, photos, non. Les photos et les noms, c'est tout, avec le paiement. Ceux qui sont en train de me demander que la 5D c'est quoi, je suis en train de vous expliquer. Si vous n'avez pas la patience d'écouter, je vous en prie, portez votre doigt, cliquez. Là, vous sortez de ma vidéo. Vous avez suivi. 5D c'est quoi, 5D c'est quoi. Je suis en train d'expliquer 5D, vous me donnez 5D c'est quoi. Je vous ai dit, soyez jolie et soyez intelligente, Ne soyez pas belle et bêtes horreur des femmes qui sont belles et bêtes ça mais me, ça me, ça me, ça. comment tu peux être belle comme ça tu es aussi idiote donc les gens de la 5d depuis que tu es petit malgré l'endroit où tu as grandi tu as toujours su dans ton esprit et serais riche joseph faisait partie de la 5d Ah, « Alice, écoutez, vous ne me, vous ne me connaissez pas, Tu me dis bonjour et ne te réponds pas. »« Je suis en train d'enseigner. »« Mangez votre bonjour. »« Ne me tentez pas ce matin. »« Ne me tentez même pas. »« dis encore bonjour tu ne me réponds pas. »« Tu vois 50 bonjours chaque minute. »« Tu vois que je m'arrête pour le Bonjour, bonjour, bonjour. »« On s'entend quand tu écoutes ce que je suis en train dire. »« Seigneur, ouais Seigneur, les femmes. »« Les hommes vont finir, ils vont vous abuser de vous. »« Tu vois, tu es bête. » On passe un message, ou ça soit tu écoutes. Ah non, tu ne m'as pas dit bonjour. Tu ne m'as pas dit bonjour. Ok, ferme tes oreilles. Comme je n'ai pas dit bonjour. La bêtise, c'est un péché. J'ai dit, Joseph. Joseph a commencé à rêver. Il a vu qu'il sera plus grand que ses frères. Depuis qu'il était jeune, il savait. Il savait dans lui. On le porte, on le met dans le trou, on l'abandonne, on le jette, on le rejette. Il faisait partie de la sainteté. <rire> TikTok, vous ne me connaissez pas. Parfois tu viens, oh j'étais payé. Je prends ton argent. Et puis je me dois un jeu taxi encore. Je dis pas. Ne me tentez pas. ne croyez pas que votre coup vous faites déjà les gens sur TikTok, Je vous ai dit que mes enseignements, ce n'est pas pour tout le monde. Donc, si tu arrives, tu me regardes, ma tête ne te plaît, mais je veux quitter faut... quitte seulement, calmement, quitte. Parce que ce que je suis en train de dire, ça va changer la vie de certaines personnes. Voilà. Les gens de la 5D, à pas le fait que tu sais que tu seras riche. Tu n'aimes pas rester sur place. Tu aimes. Tu arrives dans une ville, tu aimes rencontrer des gens. Et c'est d'ailleurs comme ça que tu vas te faire de l'argent. Te connectant avec les gens. Tu as la connexion facile. Et dans le passé tu as beaucoup insulté avec ça. Quand tu avais un gars, il comment... Tu parles avec le gars-là, pourquoi? Tu lui parles de quoi? Tu... Tu, tu, tu as avec la fille-là, pourquoi? Elle n'est pas ta seule femme, pourquoi? Ouais, bébé, c'est le business, non? Tu as la facilité. Tu, donc, tu aimes voyager avec les cultures des autres personnes. Tu aimes ça. C'est ça que tu aimes. Les gens de la 5D, pendant que les gens courent pour chercher l'argent, pour l'instant tu entends de courir, mais quelque chose en toi te dit ralenti. Quelque chose en toi te dit ralenti. Quand on court tout son là -bas. pas là-bas, ce n'est pas là-bas qu'il y a ton argent. Quelque chose en toi te dit que tu si me concentrer un peu. là que ça va donner. Parce que déjà gens, la signe des, vous contrôlez l'atmosphère. Oui voilà tu connais la fille là-haut, tu connais le gars là-haut. Parce que tu as une énergie qui attire les gens, tu, les gens naturellement se connectent à toi, parce qu'ils sentent la vérité en toi. Et c'est cette vérité là qui va te donner l'argent. Je dois vous expliquer pourquoi vous êtes comme vous êtes. Quand vous êtes combat, tu, on vous a trop combattu, on s'est trop moqué de vous. des relations dans lesquelles j'étais frustrée. La première fois que je suis allée à Paris, pour Même à Istanbul, j'étais comme une star. Je sais pas pourquoi je suis comme une star quand j'avais les enfants. Reste aussi une des gratrices des gens de la 5D. Tu te sens comme une star. Tu même pas les cheveux. Te là, oh. oh, bonjour. Hey, hala. Oh, bonjour le bébé. hey. Oh, il a quel âge. Oh, ben, oh. On ne sait pas que ça fait seulement un an, un mois, pardon, que tu viens d'arriver dans le pays là. Mais les gens qui sont les autochtones de ce pays, que ce soit en Italie, que ce soit en France, ils t'aiment jusqu'à... Hey, ils aiment ton énergie, l'énergie de la cindéati. Quel que soit le pays où tu fais le business, ça va te donner, je vous dis. Parce que, contre leur gré, ils vont venir. Qui veut, qui ne veut pas, ils vont venir. Ils vont venir acheter. Et je dois vous expliquer, parce que si vous ne vous comprenez pas, vous allez souffrir financièrement, parce que ce n'est pas les gens de dehors qui vont vous expliquer, qui vous vous-même, vous êtes déjà en train de vous enseigner. Ce que je vous ai dit, je vous disais, je n'ai pas pris ça quelque part. Je n'ai pas pris ça quelque part. Donc, quand les gens courent pour aller chercher l'argent, je sais que depuis quelque temps, tu ressens la envie. Reste à la maison. Reste. Premier jour, tu vas déstresser, tu vas décompresser. Troisième nuit, on va te montrer là où tu vas aller trouver l'argent C'est comme ça que les gens de la 5D sont Tu te relaxes, tu te lèves le matin à 5 heures. 5 000 euros 4 jours 10 000 euros Les gens de la 5D sont connectés à l'univers tu peux parler avec une ville quand tu arrives dans une ville. Testez ça pendant que vous entrez fait votre délibération quand vous entrez dans une ville. Je ne parlerai pas des, des rêves aujourd'hui. Il y a des jours où je viens. Voilà, Annie dit elle n'a jamais voulu travailler pour les gens. Mais Maintenant, je veux vous passer à une autre dimension parce que on vous a, tu travailles à ton compte. Et tu as honte de ce que tu fais. Je ne vais même pas dire honte, mais vous savez qu'il y a des pays que quand tu arrives là, « Ah ouais, je suis docteur. » Ce docteur touche 3,500 euros le mois. Toi, tu es dans les 7,000 euros le mois. Tu n'as pas de diplôme, tu n'es pas doctoresse, doctoresse, docteuse, tu n'es pas. Vous savez de quoi je parle. Et la personne vient à côté de toi et va te frustrer. Vous allez devoir épouser, accepter qui vous êtes. Embody your true greatness. Dans la duo dit que son frère est tombé, ta t'en photo que tu t'en en costume. Ils s'est insulté. Parce que les gens de votre famille, vos amis là, de l'enfance, ils connaissent que vous allez baisser. Vous-même, vous connaissez que vous allez baisser. Depuis que vous êtes sur ma page, vous, comprenez, vous commencez à comprendre. Écoutez, il y a un jeune homme là qui fait ses vidéos aux états unis Je crois qu'on a le même âge. Il ne me connaît pas, on s'est jamais parlé. C'est pour ça que je vous dis toujours que l'affaire, les principes que je vous enseigne, ce sont les principes par lesquels je me suis élevé, j'ai compris mes pouvoirs, j'ai accepté mes pouvoirs, j'ai développé mes pouvoirs et je prospère. Et je vais encore prospérer. Avant les gens me détestaient. ils ne pas pourquoi la jalousie... Just, I just couldn't figure this thing out, of my life. Why? J'ai de chaque rentrer. pourquoi tu me détestes? Parce que dans cette dimension, ça c'est sûr, tu seras détesté. Just, that's a fact, Accepte l'autre là. Pour genre, ah ok, elle me déteste. Oh non, je ne veux aussi. Ok, ça, pas, Tu n'as pas poussé jusqu'à avoir les diplômes. Voilà, tes cousines comptables. Ah, moi, je suis comptable. Hein? Hmm. Tu restes comme ça là. <rire> Est-ce qu'elle connaît que sa voiture, là, sa voiture qu'elle a pris quatre ans pour payer, là, je peux payer ça en un mois. <rire> Et ah. <rire> Et, ah parce qu'ils connaissent, ils vont venir pour vous frustrer. Ah, ouais, franchement, ouais, ouais, moi, je, moi, je suis en, je suis en spécialisation, euh, euh, je suis en spécialisation spirituelle. Je suis en spécialisation spirituelle. Donc, vous allez devoir arrêter de chercher leur approbation. Pour moi, la finalité, c'est l'argent d'accord. Anit, my money. I need my money. Parce que je ne vais pas vous mentir, l'argent est. <rire> ah, ça impose le respect. Même qui vont vous venir, vouloir vous frustrer. En tout cas, moi, j'ai quatre diplômes. Toi, tu as combien? Ma chérie, j'ai quatre châteaux. Quand tu viens au pays, tu viens, tu restes chez qui? Hein? Tu as une maison, tu as pris un crédit de 20 ans que tu n'as pas encore payé. Et à... mmh, mm, mm. Si j'étais tombé sur ma vidéo, il y a cela a quelques années. Oh Seigneur, ça m'aurait aidé. Quand vous n'avez pas la pression du boulot. Beaucoup d'entre vous avez envie d'arrêter. J'ai un de mes fils qui est dans un de ces pays-là. Ah. Hmm. Danemark. Je me suis rendu compte que sa famille me suit. Il a commencé à m'écouter. Il a passé ma vidéo à son frère. Son frère était une sorte de déceptique. Choucha. l'argent ne détruit pas les gens. Mais... J'aime aider les gens. j'ai plus d'argent, je peux aider plus de personnes. L'argent vient seulement révéler ce qui est dans ton cœur. Tu as compris L'argent achète même la paix avec des ennemis. Il y a un tonton dans la famille là qui ne t'aime pas. Voilà, rentrez, non. Paix la pension de tous ses enfants. Je vais voir s'il ne va pas t'aimer. La pauvreté n'est pas bien. Écoutez, écoutez, je vous faire des déclarations sur l'argent. Vous, vous devez coller ça sur votre miroir. Que j'aime l'argent. Que j'aime l'argent. L'argent me sert. Ah. Laissez, laissez. On manque de respect parce qu'on n'est pas l'argent. Donc, il écoute mes vidéos. De octobre à février. Donc je dirais octobre, novembre, décembre. D'exemple, il m'envoie son frère. Un puits décepticum. Son frère, là d'abord, vit totalement aux dépens de ceux qui suivent mes vidéos. Il paye sa dîme. Il paye les produits spirituels. Il se concentre. En l'espace de deux mois, ses revenus. Il a commencé à acheter les terrains. Tac, tac. Il était dans une dimension de rêve là. J'étais dans la 5D. Je t'en prie, on est là. Hein? Après, après février, je n'ai plus de nouvelles du gars. Est-ce que me dit que le gars, s'il est sous attaque, je prie pour lui, mais vous savez que je force pas moi les gens là. La fessière, c'est le chemin, une place. Il n'y a pas la place de ta femme, pas la place de ton fils, pas la place de ton mari, pas la place de... Jamais. Même les fils spirituels, là, je ne peux pas vous porter. Quand vous allez avoir vos tests, passez vos tests. Ah, là, voilà. Et il ne m'écrit plus rien. Il arrête tout contact. Même la dîme qui payait, ne paye plus sa dîme. Je le bénis, bien sûr. Vers mai, il joue comme ça là ça va, c'est difficile, même les business que j'ai ouvert, ça ne marche pas, tu sens qu'il rame, il rame, et il me dit, ça fait tel nombre de mois que j'ai déposé ma lettre de démission, ça fait tellement de problèmes dans ma famille, parce qu'on a dit, ouais, c'est la femme que tu suis en là, qui dit, qui dit d'aller, d'arrêter son boulot, c'est elle, je lui ai dit que monsieur, il faut avoir le discernement, quand tu as commencé à m'écouter, les principes que j'enseignais, tu as vu que tes choses ont fait comment même, Il même vu que ça avançait. Je dis d'accord, c'est tout ce que je voulais que tu saches. Vas-y. Tu veux que je me suis, puis ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. Mais la 5D, c'est ce n'est pas la blague. Tu vas rester, tu seras dans le château, dans le jet privé. Ton frère ou ton ex, tu vois ton ex là que tu bossais, il ne bossait pas là. Finalement, tu as fui sa maison, tu es parti sur le canapé de quelqu'un pendant quelques semaines, pendant que tu reconstruisais ton business. Ton ex qui, tout ton fonds de commerce de chaque jour, là, la, la, la recette quotidienne, c'est lui qui mangeait. Six mois plus tard, tu es dans ta Mercedes. Il est toujours dans la petite chambre que tu avais louée quand tu avais commencé avec lui. Oh. Mmh. <rire> mmh. Souvent, il ne veut pas vous parler de mon histoire. Hein. J'ai un ex partie, j'ai même deux ex. Un là, il a fait sa part de nier, celui-là. A... J'ai investi sur son business, il a pris mon argent. m'a pas remboursé. Il revient, me voir six semaines plus tard. Oh, mon moteur a coulé, il me faut 2 millions pour arranger. C'était 1 million 5 euros. Oh, j'ai tel problème, Le, tel client est venu, il a pris tout mon argent, il est parti. Je regarde dans ça là. Tu as cru que tu connaissais, non La bénédiction. Les gens de la 5D. Vous êtes la bénédiction. Écoute, ma chérie, mon gars, quand tu es dans la vie de quelqu'un, seulement le frère, tu, le froutes, tu te frottes à lui comme ça, là. tu dors à côté de lui. Ces choses commencent à marcher. Je n'avais pas encore le genre d'enseignement, si moi, même ça me plaît. Je suis en décrire ça, c'est tellement sucré. Il dit que les gens de la 5D, tu portes la bénédiction, tu es la bénédiction, donc ça coule de toi. Avant que je ne comprenne que je suis la bénédiction, je quest que ça coûte quelqu'un? il commence à. les affaires marchent. Après, il commence à dire. Il croit, commence à croire que c'est lui. J'ai dit, oh. C'est Jocelyne qui te fait ça. Écoute, c'est mon notion qui dégouline sur toi. Vous me connaissez même. Je vais vous bloquer. Un à un. Ago bloquer you. <rire> Venez toujours avec vos pleurs, la Ana si tu ne peux pas t'asseoir pour écouter ce que j'explique dans la 5D, tu peux te déconnecter. Ta part ne marchait pas avant parce que tu n'avais pas compris qui tu es. Je vous explique qui vous êtes. Écoutez, je ne peux pas vous dire le nombre d'hommes avec lequel, lesquels j'avais été. C'est quand plus tard même parfois la personne était dit « Ah, quand j'étais avec toi, mes choses marchaient. » De temps en temps, il te, cal te calcule encore un peu. « Ouais, on passe même une journée ensemble. »« Ouais. » Oh, seigneur. Ça a le goût. Je veux dire que je rendais les hommes riches. Il y a même un là. Quand elle est rencontrée, faisait des petits des faux business à Paris comme ça là. Je le prends. Un an, on reste ensemble. My my God. En fait, c'est ça qui a je me suis assis, j'ai regardé. 1, 2, 3, j'ai... Ah, ah c'est une vidéo. En fait, c'est moi. Je suis le facteur commun. Ah. Les gens de la 5 des... Tu es la bénédiction. Tu es. Tu entres dans le business de quelqu'un. Généralement, tu testes un peu... Quelque que part depuis là, il est, il est là, c'est vide. Tu arrives, tu prends un article, 30 secondes plus tard, 4 personnes sont entrées dans, son, dans, son, dans son magasin. Puisque finalement, tu dois m'attendre qu'ils servent les gens là avant qu'ils te servent. à avec la personne il faisait petit petit petit business là je vais dire mais est-ce que tu sais ce que tu peux faire est-ce que tu connais la grandeur qui est en toi est-ce que tu connais est-ce que tu connais quand ah! Ah! Eh, eh, eh. ah, la personne commence un peu à coucher avec toi il croit que écoute monsieur madame c'est pas parce que tu couches avec moi que tu es directement tu es le au rang que je suis hein. dans le spirituel chacun a son rang Ne crois pas que c'est parce qu'on a couché trois fois que soudainement, oh, ce que tu fais, je peux faire. La source de la bénédiction et la branche de la bénédiction ont deux options différentes. Ne vous laissez pas... Non, non, non, non, non. Parce que j'ai l'impression qu'on va te faire te prendre une une folle souvent. En sortant de la relation-là, on peut taper même dans la relation. Qui j'étais. d'accord, ne t'inquiète pas. S'il y avait un truc que je savais et que je disais toujours, ne t'inquiète pas, je réussirai. Après un jour, la main, de c'était la main, où c'était le coude, où c'était le pied, qui était sur mon coude, c'est là. là. a fait peut-être 5 secondes sans respirer. J'ai dit que, yay. Yeah. Tu mort. il m'a dit que quoi? C'est que je suis appelée à toucher les gens sur la terre. Si je meurs ici, je vais dire que je faisais quoi? Ok. Quelques années plus tard, on s'est revu. J'ai regardé comme ça. J'ai dit, Seigneur, moi, même si j'avais des goûts, j'avais des goûts. La personne prospère, hein? bien même. L'énergie dans la personne. il y avait une époque, je me posais, tu sais, pourquoi je suis avec un homme, après, ma, ça, part, ça part de pas tu n'étais pas consciente, tu ne savais pas que c'est toi qui portes la couronne. Il y a même les gens que tu te à où tu pries pour lui. Ta bouche, comme ça, prononcer son nom. Oh, oh, Shandarababoseka, Mmh. Oh, vous ne vous connaissez pas. Ma bouche prononce seulement le nom. appelé à opérer à opérer seul vous allez devoir recevoir votre énergie de l'univers Faites l'effort de ne pas la partager avec quelqu'un vous êtes tu, en fait le pouvoir de la 5d c'est quelque chose qui est tu restes comme ça tu as une idée ouais j'ai vu j'ai vu j'ai vu un business là en ligne ne pas pas dire à quelqu'un si tu as ton argent à la porte tu mets dedans tout comme les crypto c'est venu pour vous, c'est là pour vous. Tu mets ton argent comme ça là, ça, ça, comme le popcorn Parce que toutes les années où tu as été resté dans la pauvreté, la confusion, tu ne comprenais pas. Toutes ces années vont être raccourcies. Tu as donc 10 ans là, tu vois ça. En deux mois, tu vois comment ton argent fait. Donc la 5 on n'a pas la pression de l'environnement. Tu es arrivé au Koweït comme ça. Ouais. Arrivant, on te dit Ah, ici, là, on galère. Les Camerounais, c'est la souffrent. Hein. Tu pas fait le travail de, de, de ménagère comme ça, là, une semaine. Tu vois, le genre qu'on te traite, les enfants de l'homme, le te menace. Tu dis que non, ça, ce n'est pas pour moi. Je vais créer mon business en ligne. Te voilà, alors. Merci, Sif Borel. Te voilà, tu restes à la maison. Les gens pas de travail. En fait, tu n'as pas la pression de l'environnement. Les gens de la 5D n'ont pas la pression. Oh, tu sais, ici là les gens consciemment mais les... non, tu as la maison le matin. Tu te lèves, tu fais ta méditation, ton yoga. Tu te connectes. Tu appelles ton argent. Les gens de la 5D commandent l'argent. encore dans cette dimension, tu commandes la santé de venir Ça, c'est une parole pour quelqu'un. C'est en train de venir Dans moins de trois mois, okay. il y a certaines, certaines on m'a dit peut-être, billets d'avion ou destination, que, ah, il y a cela trois mois. Quand tu pensais acheter le billet pour la vacce, tu dis, ah, je vais économiser même six mois pour acheter le billet Et là, trois mois plus tard, c'est-à-dire aujourd'hui, tu peux te lever comme ça, là, tu achètes le billet sans souci. Il y a des voitures que l'année passée, tu ne pouvais même pas pour acheter ça, tu allais dire, ah, je ne peux pas oser quand même, je vais pas rembourser l'argent comment, je vais payer comment. Et puis aujourd'hui, tu vas me pas partir de demander ça. Avec tu me dire à commander. Parce que ton énergie est en train de shifter. Les choses que tu ne pouvais pas faire il y a six mois, aujourd'hui, tu es en train de. Tu es dans cette dimension, tu es en train de le faire. Maintenant, les, les gens de la 5D, c'est des gens que ce n'est pas parce que tu peux faire quelque chose que tu le fais forcément. Donc à ce niveau-là, maintenant, tu, tu commences à avoir l'argent. Tu commences à contrôler ton temps aussi. Les choisis euh, de la 5D, contrôle le temps. Ce n'est pas le temps qui les contrôle. Tu te lèves, tu peux te lever à 4 heures de travail. Tu n'es pas paresseux. Tu ne dors pas. Mais... Tu n'as pas la pression du temps. Tu vois, en te couchant à 23h, tu dis, ah, que je que à 4h30 pour le au boulot. Oh. Celui de la 5D, il se réveille à 4h30 ou 5h, mais il n'a pas la pression d'aller faire quelque chose pour quelqu'un. Bonjour Leïla Optique, et merci pour les cœurs, pour les fleurs que tu m'as. Me... Donc les gens de la 5D, ce sont les personnes qui pensent librement. Donc on n'influence pas tes pensées. Avant, ok, le pays où tu devais aller vivre, c'était parce qu'on t'a dit que là-bas, il y a l'argent, là-bas il y a le boulot. Maintenant, tu restes, tu te dis, mmh. mmh. mmh. Viens, viens dans l'île. Je veux partir à Dubaï. Ouais. Tu arrives à Dubaï, tu cherches un appartement luxueux, tu aménages. En fait. Des décisions de son père, même pour, pour, pour épouser un homme, une femme, oh, il a l'argent, il a les papiers. Tu n'as pas ça, tu n'as pas la pression, là. tu n'as pas la pression. là. Tu choisis pas l'homme parce qu'il a les papiers, tu choisis pas... Non, non, non, tu arrives ton manager, te fais chier, tu dis ok, tu sais quoi, je voulais même quitter le boulot depuis. I quit, I quit parce que tu sais que l'énergie que tu leur donnes vaut plus que ce qu'ils te donnent. Tu rentres à l'avion, tu te concentres. Trois mois plus tard, tu as plus que ce salaire qu'on te donner. User, si la il ne peut pas s'asseoir pour écouter qu'elle laisse. Si elle ne peut pas s'asseoir pour écouter qu'elle laisse. À nos défauts, c'est son dit. La 5D savent qu'ils seront célèbres. Soit vous êtes déjà connu. Donc là où tu es là, tu sais, tu sens que ta popularité est en train de monter. Attends que tu, tu, ça marche. Mais les gens me voient. Ah, tu, soit tu es déjà célèbre en train de grandir. Soit tu sais que tu seras célèbre. Je vais pas vous mentir en 2016. Et 17. J'ai deux personnes dont je me suis séparée. en les tout temps, disait que je sais que je serai connue. Mais je veux pas être connue pour ce que tu fais. Je veux être connue comme la copine ou la femme de quelqu'un qui fait ce que tu fais. Je sais que je serai connue. Donc, je sais, je ne sais pas comment. Il est, donc, je ne savais pas comment. Mais je savais. Et je savais que c'est quelque chose qui devait impacter les gens. Pas le genre que justement là pour faire rire les gens. Ou parce qu'on dit, on dit, oh les seins, elle a beau sain. Oh là là. Oh, faut ce sang. Hum, hum. Donc, les gens de la 5D, soit tu es déjà connu, soit tu sais que tu seras célèbre. Voilà, tu n'es jamais étonné de ce qui t'arrive car tu sais même déjà. Je, je touche mes 5 ça, ça, ce n'est que ce n'est que de l'accessoire. Ça sert à donner le lait à l'enfant. Quoi d'autre? Ce sont les accessoires. Donc, tu sais que tu seras célèbre. Une autre caractéristique, même depuis que tu es petit, parfois tu as oublié, mais quand tu étais petit, tu le disais même aussi. Parfois tu rencontres les gens de ton enfance, la personne dit que je sais pas, Et quand tu étais petit, j'ai toujours su que tu allais être connu. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en toi déjà. Bonjour la reine Elsa, merci. Il y a aussi une autre caractéristique de la 5D, tu te sens invincible. Donc, quand M. Kokori quand elle là, tu regardes comme ça, tu sais que tu regardes la ville. Je peux, je peux acheter ce que je veux, je peux vivre dans n'importe quel immeuble de cette ville que je veux. Je peux. Tu vois en fait, c'est si qu'on était petit, il y avait ce petit blocage qu'on avait. Euh, Oh, tu dois connaître quelqu'un pour être quelqu'un. On est quelqu'un derrière quelqu'un. Non, toi, tu es devenu le quelqu'un de certaines personnes. Tu es le quelqu'un des gens. Tu es, tu es free. On ne te met pas la pression. Oh non, non, non, non, non. I know that I know that I know. Je peux pas aller là-bas si je veux. Je peux pas aller là-bas. Et c'est là que tu comprends que 99% de la population est attachée. Combien d'entre vous, si vous voulez demain, là, vous pouvez voyager. Jean, tu as veux partir, tu as veux partir aux Bahamas demain. Tu pas en ligne. Ticket Bahamas, ok, 3000 dollars. Click. Hey, we're going to Bahamas. Yeah, let's go. Non, non, non, il faut qu'on économise bébé, on ne peut pas se permettre ça Oh non, non, non, non, oh, mais regarde, il y a la facture là qu'il faut payer Oh non, non, non, non, non, regarde Oh mais non, on ne peut pas se permettre, non on doit, on doit économiser pendant un an et demi Après on va voir, il faut qu'on paie là, Après on va mettre de la barre, après on... Non, non, non mm -mm. Mm -mm. Mm -mm. Baby, calm down, calm down n'a pas la pression ça c'est la 5D si vous avez au moins trois quatre de ces signes qui correspondent avec vous peut-être tu, tu écoutes comme ça tout correspond mais l'argent n'est pas encore là écoute c'est en train de venir c'est là c'est dans ta vibration c'est dans ton énergie. Maintenant, il va falloir que tu t'ouvres. Tu vas me devoir confesser que mon argent est là. Même pas que ça arrive. Mon argent est là. Je ne peux pas vous dire le nombre d'années où j'ai su que je pouvais faire ce que je fais aujourd'hui. Le nombre d'années où j'ai su que je peux faire avant de réellement faire. Ça m'a pris du temps. Je restais, je crois un peu. Après, je tombe. Après, pourquoi est-ce que j'ai même cru Pourquoi est-ce que j'ai même cru Hein, hein, hein Pourquoi j'ai même cru que je pouvais devenir ça Pourquoi j'ai même cru que je pouvais devenir célèbre De vibrations en permanence, et ça vient avec beaucoup de méditation, ne laissez pas quelqu'un vous stresser, ne laissez pas quelqu'un, est ce que c'est parce que tu ne pas toi? Bye! bertie qui dit que c'est dans ta vibration tout le monde te le dit mais dès qu'il y a un petit euh, petit ouverture quelque chose de négatif arriver le négatif est là pour vous tester écoutez moi bien le négatif va vous tester je ne peux pas vous dire le nombre de fois j'ai au moins passé dix ans à faire des choses ça n'a pas marché je lance ça, je lance ça, je lance ça, je lance ça, je lance j'arrête mes mots, je lance j'arrête tout. Après, j'ai dit que qui me je seul, j'ai commencé je devenir ma propre star. Oui, j'ai ma propre star. J'ai ma my my fan as well. my par là ouais, on vend les voitures tu regardes tu regardes une fois par semaine peut-être une fois par mois loue une costaud de voiture avec ton chauffeur il te conduit ouais c'est good tu veux la voiture le chauffeur te conduit tu roules dans ta voie dans ta ville tu fais comme ta voiture ta vibration monte ça monte tout ça fait de vibration et un vos vibrations font comme ça tu vas t'habituer à cette façon, façon comme cela. Voilà, on te demande le matin que c'est comme si l'argent de l'argent arrive. Mes employés ne connaissent aucun de mes employés. Madame, il n'y a pas l'argent. Madame, le problème, c'est que. Le mot problème dans mon entreprise n'existe pas. Voilà la situation qu'on a devant nous. Pas de mot bon problème. Pas de, il n'y a pas l'argent. Quand mes ménagers font alors, c'est peut-être seulement se les tuer au.. Ou... Je vais renvoyer une autre comme Tu n'as pas besoin. Tu as besoin d'argent pour quelque chose de dire. Non, non, je n'ai pas fait parce qu'il n'y a pas l'argent. What? Il n'y a pas l'argent. Tu es dans ma maison. On ne dit pas ça chez moi. Des gens de la 5d très bientôt vous aurez aussi beaucoup de vous serez implanté dans beaucoup de pays vous aimez le voyage vous allez commencer à voyager bonjour la reine épiphanie je vais bien merci vous allez voyager parfois c'est pour les shootings parfois c'est pour vos vidéos je ne sais pas mais cette envie que vous avez de, de voyager vous aimez les voyages. Et les choisir aussi, leur argent. Les gens de la 5D, leur argent, généralement, ça vient en plusieurs devises. Plusieurs devises et plusieurs sources de revenus. Comment vous fait dans dessous. Plusieurs devises, plusieurs sources de revenus. Voilà. Terminé. Si les a une question par rapport au sujet que j'ai développé sur la 5D, il peut poser sa question. En passant, les gens de la 5D ne sont pas des mendiants. Ils donnent, ils ne demandent pas, financièrement ou bien énergétiquement ou physiquement. Combien d'entre vous? vous avez décidé d'apporter de, de la valeur aux gens. Il vous aimerait qu'on te donne, on te donne. Donne-toi, donne-moi. Qu'est-ce que toi tu apportes aux gens? Est-ce que tu dois te sentir prospère? Quelqu'un qui est prospère donne. Les gens de la 5D sont généreux. Ils donnent. Et les gens de la 5D, ça c je pense que ça, c'est la série sur le gâteau. Voilà. encore encore ton argent ne dépend pas de quelqu'un, les gens de la 5D. Ton argent ne dépend de personne. Donc, personne ne peut te faire le chantage. Hein? Si tu me quittes, hein? je vais couper ton argent. Tu dis, hein? Il donne au mieux. Il donne au Il donne know me Tu sais à qui tu vas faire? Je suis la reine de l'univers. Je commande, ça vient. J'appelle et ça se présente devant moi. Sachant que tu penses que tu me donnes un tu crois que ça venait d'où Hein Ok, arrête de me donner alors. Arrête. D'accord Bye. Les de la scène n'ont pas besoin de demander. Ça vient à toi. Pour donner, tu n'as pas besoin d'avoir. C'est ça votre problème. Parce qu'il me disait, pour donner, si on peut donner si on n'a pas. Comme tu es en train de m'écouter là, est-ce que je t'ai donné l'argent Tu as reçu mes 5 francs. Au contraire, j'ai des gens qui sont en train de donner plutôt. Si tu viens voir spirituellement ce que tu m'as reçu depuis que tu m'écoutes, depuis que tu m'écoutes, tu ne te sens pas bien. Je viens te faire un transfert d'énergie. Et ce transfert d'énergie, on ne peut pas mettre l'argent sur ça. On ne peut pas quantifier cela. L'enfant de Madeleine, you know exactly what I was, I was talking about. Because when I see your comments, I can see the people that are still shallow. And I see those who are ready to catch what I'm talking about. Bless me, bless me. Tell me, tell me about myself. Bless me. I spent like 40 minutes telling you that you are the blessing. The blessing is in you, it's in your veins. If you cut yourself, you give that blood to somebody, that person is going to come back to life. And that's too deep for some people here. That's too deep for you guys. I am the blessing. You touch somebody, you go and stay at somebody's house. The blessing enters that house. Man, come on. You're not ready for you're not ready. You're not ready for this man. You're not ready. You like shallowness. You put the matter superficial. You like to be shallow. You are like a battery. You don't need don't you know, see her i'm unstoppable i'm a push with no brakes apparently then she says i don't need batteries to play i'm invincible you don't need batteries you just play on your own you don't need you don't need any external support you know Diamant de l'homme. Mais maintenant, ce qui me manque, ce sont les finances. Mmh. Amen. Tu n'as pas l'argent, diamant. C'est toi qui me dis que tu n'as pas l'argent. Amen. Je m'accorde avec ta déclaration. Kelly, you don't say I'm a blessing. I am the blessing. I am the blessing. Je suis la bénédiction. C'est toi qu'on cherche. Je suis la benediction. The blessing. I'm the one. Yes, Scorpio, your spiritual transition is, is happening very fast. Quand tu as en transition, tu regardes même pas ton argent. You don't look at your finances. You don't even look at your finances. Because once your transition is done, when your energy is sorted, the money will follow. Quand ta transition est faite, L'argent va suivre. L'argent, c'est un petit détail. C'est un détail. Shiva, tu veux te convaincre que tu es pauvre. Je ne cause pas moi avec les pauvres. Moi, je suis désolée, ma chérie. Je n'aime pas la pauvreté. Je suis allergique à ça. Ça me fait un genre... Je n'aime pas même les commentaires des gens qui sont pauvres. Je n'aime pas moi les souvent. Je n'aime pas la pauvreté, en effet... Je sais pas. Un si vous saviez que la richesse et la pauvreté, c'est dans tes paroles et dans ce que tu vois. Je suis riche. C'est tout. Je me sens riche. Mmh. Oh, le resto le plus chic de la ville. Mmh. Allons manger là-bas aujourd'hui. Tu mmh. arrives, la monte sert de la nourriture. Ça met tout ton corps en extase. Ton corps vibre. Ah. Alors que tu as été marié, tu te connectes à l'univers. Tes antennes s'activent, tes étoiles s'activent. Tu te connectes, tu reçois les idées qui vont te donner même 5 millions le soir. Le pouvoir de choisir, c'est autre chose. It's just something else. En fonction avec les vibrations, en fonction avec le feeling. On n'est pas restreint par les, les les oh Jesus is God. Après en sautant que quand tu dis oh madame oh, my, oh, madame vous savez quoi je ne sais pas mais je vais vous donner cent mille francs tenez tenez oh l'esprit m'a dit de te donner cinq cent oui, tu m'avais parlé de ton business de 5 millions là, non. Oui, je suis prête pour acheter. Il fallait juste que ta vibration soit haute. Il fallait que je t'asseoie dans le restaurant chic là. Tu sirotes un peu de, de, de, de, de caviar avec du, du champagne. Je sais pas, Tu fumes un petit cigare là. Tu écoutes du jazz. Écoutez, je vous ai dit que vous devez avoir les démarches de vos voitures. La Bentley, tu dois t'entraîner pour la démarche de la Bentley. Tu dois avoir la démarche de la Range Rover, la démarche de la Mercedes. Tu cherches même une paire de talons, tu dis que ça c'est les talons qu'elle veut porter quand elle va acheter la Range Rover là. Tu veux marcher, quand elle on porter mini qui va m'ouvrir la portière Et quand il va sortir, il faut que tu tends ma main comme ça là. oui non, non. il ouvre je tends d'abord mes pieds avant de tendre ma main tu t'entraînes la jambe est sucrée oui, bon j'assais des escapons rouges mmh. seulement pour descendre de la voiture dans, dans mon bureau, après j'arrive au bureau j'enlève, oui donc quand il ouvre la portière je tends d'abord mes ma mains avec les doigts rouges, venir rouge après je me tourne je mets mes escarpins dehors après quand il me dit merci puis je marche comme ça et puis vous êtes vous, vous devez avoir la démarche du jet privé yes your private jets walk yes oh il y a un film que j'ai regardé Oh oh la reine du sud la série là m'a captivé et au moment qu'elle est dans son jet privé, je regardé comme ça, là. j'ai fait la capture d'écran. Il dit que je dois m'entraîner pour la capture, pour la, pour la démarche ici. Elle était avec son gros son qui était barbu là avec la moustache. Oh, je m'ai trop écouter Teresa. Elle a une façon de marcher là. Je lui ai dit, Teresa, quand je vais entrer dans le jet privé, je vais me rappeler de ta démarche ici, Teresa. Elle avait un besoin, non, un besoin en cuir noir. Queen of the South. That is a movie. Spiritually, that movie has just helped me a lot. Elle avait besoin en cuir noir, des bottillons noirs, avec le talon carré, pas pointu. Avec le carré, tu peux faire plus de mouvements, tu peux bouger les hanches un peu plus. Tu vois un peu non. C'est tout que tu dois visualiser dans ta tête. Ça ne doit pas te, ça ne doit pas te surprendre. Oui. n'était pas en blanc, le jour-là était en noir, je me rappelle très bien. Il y avait son, son, son, son costaud garçon là, il était derrière, derrière elle. Et tu dois me prévoir la caméra qui va te filmer, après ça va faire le ralenti. Oui. Et cette fille, son histoire m'a trop plu. Une fille déterminée comme tout. Elle a un décepticons de gars. Je vous dis souvent que vous avez des décepticons, vos copains de décepticons là. Son copain de là vient, il commence à faire gagne. Au départ, c'est lui qui peut apporter l'argent. Elle même a commencé à dire que je peux. Mais je peux. Plus tard, les deux se rencontrent encore. Il comprend que la fille s'est arrivée à une dimension. Quand même le petit truc qu'elle lui donnait là ça ne va plus, ça ne, ne l'influence plus. Le coeur de la fille était devenu dur. Mon oh, frère il faut prendre des décisions. Queen of the South, mon frère. <rire> J'ai pris les coups chez elle, pour pris les coups. Ce sont ces démarches qui me plaisaient beaucoup. Où est la bande non? là où elle arrive, là elle a les talons aiguilles, elle a l'illumine de soleil, elle a bien en blanc, une robe blanche là. Entenez-vous avec vos démarches s'il vous plaît. Mettez-vous devant le miroir, vous dites. Je dis que ça c'est vrai. Vous voyez un peu comment vous sentez dans votre hélicoptère. On enterré dans ta, ta maison privée à Badjoun, là. Tu vois comme tu auras même pris 10 hectares là. Tu auras fait le terrain de golf à Badjoun. Après, on quitte le terrain de golf, on part en garde, on là-bas, on mange un peu. Après, oui, on déplace tes croissants de Paris pour venir te donner le matin. Coach, avant cette année, cette fin d'année, je vais vous contacter, Fier de vous. Kodiane. <rire> <rire> J'espère que je serai joignable. J'ai compris. J'espère. Parce que je deviens de moins en moins joyeux. Les gens se plaignent chaque fois que je suis en ligne. Avant, vous pouviez me parler. Je vous supplieais même que, ah, venez non. Vous ne venez pas non. Anyway. Les gens de la 5D savent que ce que tu crées, dès que tu crées dans ton esprit, it must happen. C'est seulement question de temps. It must happen. Et niveau énergétique, c'est sucré. Dans tout ça, ce qui me plaît le plus, c'est la capacité de voir quelque chose et je crée la chose. Ça, c'est moi, c'est ce qui, ce qui m'a dire That's the, That's the best feeling. Le feeling of being able to create something from nothing. I just think about something in the morning and at 12, I have it in front of me. Yes. That's the true power. That's the true pleasure. Le vrai plaisir vient dans le fait que tu penses à quelque chose, tu le crées. Tu penses, tu le fais. Tu penses. C'est ça votre vrai pouvoir. Parce que peut-être dans notre prochaine vie on sera des constructeurs. Okay. Euh, Construis-moi un immeuble là-bas. D'accord. D'accord, je veux l'immeuble là avec 150 chambres. Je veux un doigt qui se connecte en masse. Euh, on va faire un tunnel ou un canal qui va connecter. Tu imagines avec ta, ton esprit. Dès que tu finis, quand tu mets la dernière pierre, tac. Tu ouvres les yeux. Je vois l'immeuble devant toi. Là, je sais que je suis en train de vous avancer un peu plus. Je, je vous prendre à une autre dimension, mais bon, c'est ça la dimension 5D. On parle des choses que on n'a pas encore vues sur la Terre. Je vous ai fini depuis ton message et je ne vais pas te répondre parce que tu as dit que je ne te réponds pas. Votre vrai pouvoir, le pouvoir de ce monde, se trouve ici, là. Parce que tout ce que tu peux concevoir et voir, tu peux l'avoir. Ah, je vais écrire ça. C'est une belle citation. Tout ce que tu peux concevoir, tu peux l'avoir. J'annonce un autre séminaire. Oui. Dans ce séminaire, je vais vous coacher pour vous faire de l'argent sur les réseaux sociaux. Donc, la participation sera 100 euros. La dernière fois que j'ai fait le séminaire, j'ai demandé 10 000 euros. Je vous ai dit que je fais très rarement mes séminaires aussi moins chers. Donc, je voudrais prendre les personnes qui vont participer. Je vais vous faire passer dans cette 5D là. Beaucoup d'entre vous, vous avez honte de parler devant une caméra, donc je veux vous coacher. Pendant, on va prendre environ 4 heures de temps, dans, comme la dernière fois. Donc, je voudrais que vous ayez avec à votre disposition une idée de business au moins, un portable. Ok. Et accès à internet parce on va travailler avec internet Donc on va mettre ça pour le 20 septembre mon but ce sera de vous montrer comment vous pouvez faire de l'argent sur les réseaux sociaux pas petit argent pas petit argent c'est pas les, les petits centimes que tiktok me donne là hmm. pas petit argent il ya des choses que si j'avais su avant de je n'aurais pas mis autant de temps. Ouais. C'est pour ça que tu as créé ta chaîne, tu, as, tu, as, tu rames depuis. Parce que tu ne sais pas comment faire. Et là où il y a la connaissance, là où la connaissance entre, il y a la lumière. Là où tu as la connaissance, ça te donne le... It gives you leverage to move, you know. It gives you the speed. Quand tu connais comment quelque chose fonctionne, tu n'as plus peur de la chose. Tu peux rester dans la voiture, non. Tu es assis devant le volant. Quand tu ne connais pas conduire, tu es sur place. Et maintenant, si tu connais conduire, qu'est-ce qui se passe? Tu prends tac, tac, le contact, tac, tac, tac, tu montes mes vitesse, tu pars. Ce qui a changé entre ton état inerte et ton état de motion, c'est la connaissance que tu as de l'outil qui est devant toi. On peut se satisfaire de peu. Oh là là, Gwen, tu es pauvre. Oh là là. Je suis désolée ma chérie. J'aime pas sentir la pauvreté. fait genre' genre. J'aime pas. Ça me fait bizarre. Je sais. Je suis désolée, ma chérie. La pauvreté n'est pas bien parce que ça rend aigri, en fait. Les gens qui sont pauvres sont aigris. Tu vas aller voir, ils vont passer le temps à critiquer les gens. Ils vont jeter le caillou de Jésus-Taim. Voilà un caillou, hein. Jésus t'aime. Le caillou s'appelle jésus thème ah! C'est quoi ton problème? me dans mon direct, tu me lances le cas où je dis La pauvreté c'est ça en fait. Donc oui, le 20 septembre, je sais pas quel jour de la semaine c'est, mais il faut qu'on fasse ça le 20 septembre. Donc, euh, on fait ça sur Zoom et je veux vraiment les gens qui sont, peut-être tu as lancé ta chaîne, mais tu ne sais pas comment faire que l'argent augmente dans 5 ans, tu ne sais pas. Donc, tu, tu, tu, tu es bloqué avec ton TikTok. Tu es bloqué avec ta page YouTube. Tu es bloqué avec ton Facebook. Comment les gens disent qu'ils se font de l'argent dessus Je ne comprends pas. Donc, je vais mettre le prix à 100 euros. 100 euros en France, c'est 105 000 francs. Oui. le 20 septembre enfin. euh, la dernière fois je travaille à Douala donc euh, je vais voir dans quel pays ce sera mais tous les autres pays vous savez que ça n'a pas d'importance que ce soit à Douala, que ce soit à Yeronde, que ce soit à Libreville, que ce soit à Bidjan, que ce soit à Paris vous, vous connectez en ligne d'abord donc voilà, je verrai la ville où j'ai le plus de réservations et je vais me diriger là-bas donc dans deux jours je vous dirai dans quelle ville je vais faire ce, ce, ce séminaire vous voyez en fait c'est de ça que je parlais quand tu arrives à un certain niveau mental de 5D, tu n'es plus limité, genre, tu n'as pas des restrictions. Ouais. <coughs> On est là, tu veux que je vienne au Sénégal. J'ai toujours pensé à Dakar, mais. Peut-être, peut-être, je vais voir si je vous veux me lancer à Dakar. On va voir. Je suis jamais là, à Dakar. Ben Bien, c'est une option. Donc, euh, j'ai bien dit les gens de la 5D vous pouvez aller partout, vous n'avez pas la pression de l'environnement. Donc, même si tu es en France, on dit en France, et si on peut pas se faire 10 000 euros le mois. C'est pas parce qu'on se fait pas 10 000 euros le mois là-bas que toi tu vas pas te le faire. Donc toi tu n'as pas la pression en fait. Euh, tu penses aussi librement. C'est-à-dire, tu, tu penses librement en fait. Genre, oh je peux pas penser parce que je n'ai pas l'argent. Je peux pas penser parce que je ne peux pas. Non, non. Je pense librement. Tu penses librement. Tes idées vont n'importe où. Ouais, on peut faire ça. On peut créer ça. On peut faire ça. Ouais. Les gens de la 5D se sentent invincibles. Ouais. <coughs> Nelly, comment faire pour être aimée? Ma chérie, cherche d'abord l'argent. Je ne veux pas vous mentir. Si vous le savez, le degré auquel j'aime l'argent. Assez compris que l'argent résout beaucoup de mots. Beaucoup de mots. La personne qui ne t'aime pas là. Ma chérie, il faut avoir l'argent, tu vas voir. Hé, hey, la fille que je veux jeter, elle a l'argent. Hé, euh, bonjour. Bon, bonjour Nelly, comment tu vas? Je voulais seulement te saluer. Oh, l'argent, vous ne connaissez pas. Qu'aussi nous a aidé, quand j'aurai l'argent, ok. Les gens de la santé bonjour Mairie, Contrôle le temps. C'est-à-dire, tu peux te réveiller à 5h, de 5h à 17h tu travailles, mais tu n'es pas. Tu peux te décider que aujourd'hui tu vas travailler de minuit à 5h. Tu es discipliné, tu atteins tes objectifs. Mais c'est pas quelqu'un qui t'impose tout le temps. Ou les heures auxquelles tu as travaillé. Bonjour, Batouli. Les gens de 5D aussi, ils sont, euh, ils sont célèbres ils seront célèbres. Bonjour, euh, Londres. Les gens de la 5D sont célèbres ou bien ils seront célèbres. Les gens de la 5D aussi sont une bénédiction pour les gens autour de vous. Donc, euh, ceux qui viennent de se connecter, on aura un séminaire le 20. Ce sera sûrement dans l'après-midi parce que beaucoup de personnes travaillent en journée. Jésus, je peux faire la comité, ça c'est sûr. Donc, euh, comme je disais, on peut faire cela, on va dire, c'est entre 16h et 17h, jusqu'à 21h. Voilà. Donc, ceux qui ont des pages qui ne sont pas rentables, je voudrais vous montrer comment façonner, comment, comment sucer le lait des réseaux sociaux. Ouais. Ça, c'est une bonne idée, c'est un bon titre. En, sucer le lait des réseaux sociaux je vais dire à mon community management de, de, de me faire ce, ce genre de flyer mais Ren foster c'est ta célébrité qui va déranger tes décepticons. mais tu sais de toutes les façons tu seras détesté hein, c'est pas jésus était détesté donc tu es qui peut être pour ne pas être détesté donc c'est pas nouveau là genre oh, on te déteste oh, c'est une vidéo genre c'est comment tu vois c'est comment il y en a parmi vous, vous allez me prendre un garde du corps. Ah oui, oui, oui, oui. Un garde du corps. Ben ouais il y a une démarche là que quand tu fais tu dois avoir les talons que quand tu sors de la voiture tu fermes avec ton pied comme ça là. voilà ou tu fermes avec ton bonbon ouais. on me fait fermer avec les pieds ouais. après ça tu mets tes lunettes directement tu mets les lunettes avant de sortir la voiture ouais comme ça quand tu sors tu tapes la voiture tu marches enfin on a terminé, hein? j'ai terminé, j'ai terminé. Je peux que vous souhaitez de passer. Ah! Une excellente journée à faire ce dont vous avez envie. Faites ce que vous voulez. Et choisir déjà les gens dans la 5D ne travaille pas pour quelqu'un. Donc si tu en prends un travail pour quelqu'un, it's not good. L'argent vient à vous facilement, il suffit que tu lances un truc, c'est ton énergie en fait, c'est ton énergie, c'est tout dans l'énergie, c'est tout dans l'énergie, c'est energy. It's all in the energy. energy. energy. energy. c'est de l'encens qui brûle, baby, calm down, calm down, mm -hmm lockdown, far lockdown. Bon, vous, vous passez une bonne journée Ah. Que okay, beau merci. Oh. Oh. Non, non, non, non, non.